On attend d'accoster et on arrive sur la terre de mes ancêtres. Eh ben oui, ma maman est sicilienne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bien. Cool. T'as bien, bien dormi Ça tangue, buzz le bateau. Là. On découvre notre habitation, on a pris un logement AirBnB et ça n'a pas l'air trop mal hein Qu'est-ce que t'en penses T'en penses <rire> C'est assez sympa Très pittoresque Alors bébé, on vient de trouver la maison de tes grands-parents ouais. Ça fait mal au cœur de voir ça. Surtout dans l'état dans lequel c'est parce que c'est plus habité. Oh là là là là là, oh là, là, là, là. Vous avez imaginé, ici, c'était. Ma grand-mère elle avait tout enlevé là. On voit plus rien. Il y a des, barbe... Il y a des... Il y a des clôtures qu'il n'y avait pas avant. Oh punaise. C'est ici que je passais mes vacances quand on était jeune. Là il y a le puits. Oh punaise. Là il y en a un autre. Là, ouais. Ma faisait oui. Sa... Ma grand-mère faisait sa lessive là. Il y a toujours de l'eau. Nos... C'est mon grand-père qui a fait ça. Il y en avait ici une petite poulie, on jetait le seau d'eau et on allait chercher l'eau ici parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. Voilà. C'est mon grand-père qui a fait tout ça. Alors, à l'époque, ils habitaient là-dedans, il y avait un petit carré, ils habitaient là-dedans, et nous on dormait là. les tu as dedans. T'as pris les clés au moins. Non. C'est une J'ai oublié les clés dans, dans l'appartement. Je vais se balader là derrière. Il n'y a plus possible, plus possible, de se balader. Et là, mon grand-père, il avait construit une petite piscine pour moi. Mais est là en dessous, là, là. Ici, a, mon père et mon grand-père ont tout fait ici. Oh là. Non. Là. Là, mon grand-père et mon père, ensemble, ils ont coulé le béton ici par terre. Oh. On allait aux toilettes là, il n'y avait pas de chasse d'eau. On devait prendre de l'eau et on jetait l'eau dans, dans le toilettes. Euh, que mon grand-père a fait pour ses petits-enfants. Vous pouvez courir là Non. Le congélateur de ma grand-mère. On mangeait ici. à gauche c'était leur chambre. Là à gauche c'était leur chambre. Là il y avait ma grand-mère qui dormait de ce côté là. Et mon grand-père dormait de ce côté là. Ils dormaient pas ensemble. Parce qu'il ronflait trop fort. <rire> oh putain. La terrasse. A vu la vue qu'on avait, il n'y avait pas ces maisons devant. Il n'y avait, avait pas ça devant. Voilà. On avait cette vue-là tous les jours. Et là, il y avait la première maison de l'arrière grand-père qui a été détruite et il est au même emplacement cette maison-là. Et c'est de là qu'il y avait le mûrier, l'histoire du mûrier. Je redescends, sang, c'était de là que je venais. Il est devenu énorme ce cactus. le citronnier que ma grand-mère a planté, c'est devenu ça. Ma grand-mère elle a planté citronnier, je, je, je l'ai vu faire, il y a encore des citrons dessus. Et là, on montait derrière dans les jardins, on jouait à cache-cache. Et là, j'avais foutu le feu à tout le près. <rire> j'avais foutu le feu, je me souviens que mon père et moi, on courait pour euh, parce qu'il était tellement chaud et il y avait du vent, ça partait, ça partait, ça partait de tous les côtés. on avait peur de foutre le feu à la montagne. Voilà. Et là, j'ai des photos avec ma cousine Cathy, dans lesquelles on, on se baigne là-dedans. elle reprend le dessus, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, il y avait du raisin, il y avait de la vigne. D'ailleurs, elle y est toujours. Et il y a du raisin. Ah oui. Pas grand-chose. Ah. Tu veux goûter le raisin de mon grand-père Bien sûr. Pas grand-chose. Honneur à toi. Non, non, non, non. Mmh. <rire> Goûte. Ah oh, il est bon. Regarde, <rire> oh, il y a, il y a les citrons, oui. oui. des citrons, là. Tu veux oui. des citrons Mais vas-y. Tu filmes encore Oui. Les petits citrons pour le morido. Et des barfaits. <rire> T'en as un pied près là, même moi je peux l'attraper Si j'arrive à le décrocher Il Non, Faut le décrocher contre eux voilà. Ah il sent bon Non Non oui, mais rien que mes doigts Non Quand je l'ai pris euh, <rire> Les citrons de ma grand-mère That fate is patient Go run away, get it out of your system Come back when you're older Go find a place where you can't be the victim Coucou, ça va Oui, toi. Ça va. C'est toi qui filme aujourd'hui C'est moi qui parle aujourd'hui. C'est toi qui parle Moi qui parle. Je peux rester Je peux rester si tu veux. J'ai peur. En général, si elle parle, c'est pour euh, parler derrière mon dos. Mais non. Donc, euh, moi, je me mets derrière ton dos pour être sûr. Attends, attends, regarde si je suis bien. Ouais, je suis bien. Ouais. Bon, ben, bah, je vous laisse. Hein. Je vous la laisse. Prends soin d'eux. Oh. <rire> t'en vas dans les 300 mètres carrés que nous avons. Je <rire> <rire> travaille. Bon, alors bonsoir à tous. Oui, parce qu'il est 22 h passé 34. 34. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite chose. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, ça change. Nous avons eu une altercation, une prise de bec, un malentendu. Non, non, en... on se pense légèrement agacement. Non, c'est toi qui t'as agacé. Moi, tout moi, allait bien, moi. Je, Assis. je vais travailler. si, ouais. <rire> Donc, euh, je vais pas vous raconter ce qui s'est passé parce qu'on s'en bat les steaks. Tout ça pour dire que euh, dans un couple, il y a souvent, parfois, des malentendus. <rire> <rire> Donc il y a parfois des malentendus, des, des sous-entendus, des choses incomprises, des choses mal dites, des choses maladroites qui ont été dites. Et ça peut entraîner des situations un peu embarrassantes, un peu embêtantes. Non nous quand on se fait la tête, on se fait pas la tête longtemps, hein. on se fait là, oh, c'était à gérer quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Bon, on, on continue à se parler. On continue à, à, à se parler normalement, à avoir euh, une continuité de vie euh, même si on n'a pas réglé le problème, on ne va pas se faire la tête, se bouffer toute la journée euh, ça sert à rien Donc on continue notre vie mais euh, le problème il reste quand même là euh, Le soir on en a, on en a parlé avant d'aller manger tous les deux que la tension redescende un peu, qu'on prenne du recul tous les deux et donc avec des explications autres que celles qu'on s'était données. On a, plus, euh, on a pu résoudre la chose. Et maintenant, comme vous avez pu voir, ben, tout va bien. Je suis essoufflée en plus après avoir couru. <rire> Et euh, donc voilà, donc, euh, quand on, on, on a des malentendus comme ça, surtout ne pas rester euh, fâché. Même si le problème en soi, il n'est pas résolu euh, tout de suite. Ne pas se faire la tête, ça sert à rien. Au contraire. Voilà. Nous quand on se dispute ça ne dure jamais plus de 10 minutes Et encore on se dispute On ne se crie même pas dessus Non on ne se crie pas dessus mais bon voilà On s'est euh, on on boudé pendant 10 minutes un quart d'heure on ne s'est vraiment pas parlé Où euh, c'était euh, tiens-toi éloigné de moi Le plus loin possible euh, Si tu pouvais aller à l'autre bout du monde ça m'arrangerait tout de suite Mais bon voilà Ça dure jamais longtemps Et, et, et, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà quoi T'as quelque chose à rajouter T'as tout dit Voilà, Ne perdez pas de temps à vous tirer la tête <coughs> ne... <coughs> non, même que je parle, ne perdez pas de temps à, à tirer la tête, ne perdez pas de temps à savoir qui a raison, qui a tort parce qu'en fait, ici en l'occurrence on avait tous les deux raison, c'est juste qu'on s'est mal compris mmh. et comme j'ai souvent raison bon alors ça ce sera une autre histoire on <rire> en parle en off mais que votre couple soit vivant et quand vous avez des différents, des différents ne doivent pas se terminer en dispute et ne perdez pas deux, trois, quatre jours à vous tirer la tête quelle perdent de temps Et après on se rend compte que quand on parle c'était finalement des choses tellement simples et tellement ridicules parfois Et parfois on disait la même chose mais juste avec d'autres mots parce que c'est ça Mars et Vénus On ressent les mêmes choses mais on l'exprime pas de la même façon On ressent pas les mêmes choses On ressent pas les mêmes choses <rire> bon, alors, on en parlera dans une autre vidéo, ça Voilà, voilà, ah, on a ressenti la même chose tout à l'heure au restaurant, c'était bien, c'était bon, c'était pas cher. Voilà, on s'est craqué la panse dans un restaurant au bord d'un petit port de pêcheurs en Sicile, au bord de l'eau, et on a mangé tous les deux pour 31,50€. Mmh. Boisson, dessert, plat, tout compris. Et pour parce qu'il faut savoir que le, le, les pourboires sont directement dans la note. Oui, en Italie, vous avez souvent mmh. les couverts qui sont comptés en plus, c'est pour le service. Voilà, chaque pays a sa façon de faire. Aux États-Unis, il faut ajouter 15-20% de plus pour le pourboire, et là, c'est inclus dans la note. C'est 2 euros. Voilà. Par personne. Par personne. Tu m'aimes Non. Mmh. Ah, Fais-moi un bisou alors. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a J'éteins et elle s'étouffe. Qu'est-ce qui s'est passé Je me suis noyée. <rire> Vous voyez, nous on se dispute beaucoup. T'as des belles couleurs. Oui. Hein. T'as pris des couleurs aujourd'hui. Les collègues ils vont pas être contents. C'est bien, c'est pour ça que ça sert les vacances. Allez, bonne nuit tout le monde. Ça, enfin, ça dépend à quelle heure tu regardes. Hein. Bah, par là-bas, là ou, ou, là, ah. ou par là, ou par là. Je te suis. Alors, tu l'essayes si c'est chaud ah. De l'eau à 50 degrés, de l'eau sulfureuse. Wow, c'est excellent. Il y a Camille qui veut conduire le cabrio. Alors, on va voir ça. J'ai pas peur Elle est loin la fin de ta route Oui, très loin Oh là là, je ne vois pas le bout disant mais qu'est-ce que c'est cette route Elle voulait juste aller à la fin de la route <rire> Alors, elle est puissante Ouais... Non. <rire> YEPA est, est pas. Et voilà. Oh, Comme me donne du beurre il dirait le loulou.